Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle session d'études qui nous permet d'entrer au cœur des sources. Donc, les sources juives sont passionnantes, mais pas évidentes à comprendre. Et en même temps, c'est important de comprendre les sources initiales parce que sinon, on en a sans cesse la retraduction, le remachage de personnes qui ont leurs propres idées. C'est mon cas, moi aussi, j'ai ma propre lecture de tous ces textes qui me sont chers, que j'ai étudiés profondément avec lesquels je travaille quotidiennement, mais ça ne me dispense pas de permettre aux auditeurs et auditrices de se faire leur propre idée et d'avoir leur propre accès aux sources. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui permet au judaïsme de continuer à grandir, à se commenter et à avancer. Alors, nous parlons ici de la période des rishonim. Nous avons parlé de cette jonction entre les guéonymes et les rishonim la dernière fois et on a à cette occasion euh, parler du riff qui n'apparaît pas, vous voyez, sur cette chaîne historique. Je ne crois pas, donc c'est intéressant parce que ben, c'est un choix éditorial et c'est toujours la même chose. L'éditeur ou l'éditrice font des choix éditoriaux, mais c'est important d'être la propre éditeur ou éditrice de ses propres connaissances. Donc ici, le riff n'apparaît pas. Pourtant, on a vu qu'il est très important et qu'il a une façon différente d'expliciter le Talmud que Rachid. Donc, il est ici juste à la jonction entre les Geonim, les génies, et les Richonymes, les premiers. C'est le nom qu'on donne aux sages de ces différentes périodes. Et donc, rachi voyez-lui, il apparaît. Il est vraiment au tout début des Richonymes. On a vu son commentaire sur le tout début du Talmud, également euh, la dernière fois dans une vidéo précédente. Je vous invite à vous y référer. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est ici le Arba Turim. Qu'est-ce que l'arbaturim Vous voyez, il arrive ici vers euh, la deuxième partie de l'époque des Rishonim, Et il est le fils d'une grande personnalité qui, comme Rachid et comme le Rif, ont fait un commentaire du Talmud. Il est le fils de cette grande personnalité, mais il crée une méthode complètement nouvelle qui va être très, très importante. Donc, on va voir ça. Immédiatement, nous allons sur euh, le, le site Sfaria et vous voyez ici, on reviendra sur ces différentes catégories, mais il y a la Mishnah qui a une structure particulière qu'on peut regarder ici rapidement avec euh, différents darim dont le premier est le Seder Zraïm, l'agriculture, etc. Vous pouvez aller voir la suite par vous-même. Donc, ça, c'est la Mishnah, et le Talmud suit cette structure de la Mishnah. Donc, la deuxième partie, du la Mishnah est la première partie du Talmud, la Gemara la deuxième, suit ce même ordre. Et ensuite, le commentaire de Rashi sur le Talmud, bien sûr, suit ce même ordre. Le commentaire du Rif sur ce euh, Talmud suit évidemment le même ordre. Et on va voir ici que le Roche, le père du Baal Aturim, euh, fait un commentaire qui suit aussi ce même ordre. Par contre, ce que fait le Harba Aturim, Maïmonide l'a un peu fait avant lui, mais c'est la classification euh, mise en place par euh, le Baal Aturim qui va avoir la prépondérance, c'est qu'il met en fonctionnement la Alaha. C'est-à-dire que la Alaha, ici, si vous regardez, on a le Mishneh Torah, bien sûr, mais à partir du Mishneh Torah, c'est le tour qui prend, après le Mishneh Torah, et en réalité, le Mishneh Torah restera un petit peu de côté, c'est le tour qui entraînera une nouvelle classification, tour comme une tour en fait, parce que Arba Turim, les quatre tours, eh c'est comme les quatre colonnes, les quatre grands types de classification de cet ouvrage qui reprend dans un ordre complètement différent. Donc, le fils du roche... Le Baal Aturim crée quelque chose d'entièrement nouveau. Alors repartons de la structure du Talmud et de ce qu'on avait étudié la dernière fois. À partir de quand est-ce qu'on lit le chemin le soir À partir de l'heure où les Kohanim rentrent pour manger de leur offrande Si vous voulez la lecture et la traduction, en hébreu, allez voir la vidéo précédente. Jusqu'à la fin de la première, euh, de la première veille, etc. Donc ici, on avait évoqué le commentaire de Rachi mais si vous regardez là, vous avez euh, piske haRosh al brachot. Ça veut dire les psukim, les, les versets, les phrases, peut-être les commentaires du roche sur brachot. Et on va lire et comprendre ça. Vous allez voir que c'est très différent de ce que Rachi et le Rif ont fait. Peut-être je vais vous dire un petit mot. Avant ça, du Roche. Alors, je regarde ici sur Wikipédia en français pour vous simplifier les choses là tout de suite, mais je vous invite vraiment, vraiment à toujours aller comparer avec Wikipédia en hébreu et en anglais et surtout avec le dictionnaire encyclopédique du judaïsme ou d'autres ouvrages dont vous êtes certain, certaines de leur adéquation. Donc, <rire> Rabenu Hacher Ben Yeriel. Comme vous le voyez, il est né en Allemagne et il est décédé à Tolède. Donc, euh, il a une bonne connaissance, et ça, c'est très important, une bonne connaissance euh, du monde ashkénaze et des grands décisionnaires et des pratiques du monde ashkénaze. Et en même temps, quand il arrive à Tolède, bah, il, a, il acquiert une très bonne connaissance aussi du monde euh, séfarade. Ashkenaz à la base, ça veut dire euh, Allemagne. Séfarade, ça veut dire Espagne. Et puis ensuite, ça s'est élargi. Aux régions alentours. Euh, si vous creusez un petit peu, vous verrez que quand il arrive euh, en Espagne, il est extrêmement bien accueilli et devient même euh, une personnalité très importante, ce qui n'est pas évident puisqu'à la base, on aurait pu penser qu'il est plus versé dans un autre type de halacha et qu'il ne serait pas forcément accueilli directement avec les honneurs, mais sa stature est telle que ça ne pose pas de problème. N'hésitez pas à aller voir hein, ici son maître, Rabbi Meir de Rothenburg, qui est très important. Il enfin, <coughs> y a plein, plein de choses à voir autour de ça. Mais que signifie le Talmud pour Rabbenu, Asher Ben Yiriel, dont l'acronyme est le Roche, qui veut dire la tête en hébreu, euh, mais c'est plus Harav, Asher, etc qui est qui résumait ici. Donc, euh, allons lire ce que dit le Roche. Et donc, le voici. Et donc, il reprend, lui aussi comme Rachid, le dibur amatri, la parole initiale, telle qu'elle est dans le Talmud. Je vous la relis. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma Le soir, à partir de l'heure où les prêtres rentrent pour manger de leur trauma jusqu'à la fin de la première veillée, telles sont les, Rab les paroles de Rabbi Eliezer et les sages disent jusqu'à minuit, Rabban Gamiel dit jusqu'à ce que monte la colonne du matin. Ça, c'est ce que reprend le Roche dans son commentaire. Et euh, bah pour l'instant, il ne s'adresse pas à la suite du texte. Mais pourquoi est-ce qu'il le cite Il le cite parce que tout le monde n'a pas non plus une version du Talmud euh, pour étudier et pour comparer. Il ne peut pas juste mettre la suite et ce qu'il en pense. Il faut qu'il reprenne ça de façon directe. À l'époque, pour étudier, il fallait rejoindre un maître pour recevoir un enseignement oral, mais aussi pour avoir accès à ces précieux, précieux, précieux manuscrits qu'il détenait. Et donc, les élèves se promenaient de yeshivot en yeshivot, c'est ce qu'a fait Rashi, par exemple, pour recueillir les enseignements et prendre des notes qu'on a appelées des traces Et là, que fait le Roche Eh bien, il cite Rashi, Piresh Rashi, euh, Vehanan et nous in Shema Bevet Akneset, qui lisons le schéma à la synagogue, Kodem Tsethakorim, avant la sortie des étoiles, donc avant euh, que les prêtres sortent pour manger de leur trauma, donc avant que ce soit le vrai temps, avant que le vrai temps de la lecture du schéma ait commencé, nous on lit trop tôt en fait. Voilà ce que dit le, le roche. Enanouyotzin nous, nous ne sortons pas des mains de notre obligation. Et là, si se met, Bekriyat Shema, dans la lecture du schéma, Sheral, qui est sur Mitatenu, notre lit, Perek Rishon. Donc là, il cite Rashi qui dit ça, et il va citer ensuite d'autres opinions également, et il va donner la justification du fait qu'on lise le schéma israël à la synagogue, même si ça ne constitue pas l'obligation telle qu'elle est dans le Talmud. Donc je recommence. Euh, les sages à l'époque de la Mishnah compilent, mettent en œuvre des pratiques très quotidiennes qui donnent corps au judaïsme parmi ces choses et la première qui est citée dans la Mishnah c'est la lecture soir et matin du schéma Israël et il faut définir ce que c'est le soir parce que personne ne sait rien à cette époque on ne sait pas, les choses ont besoin d'être mises en place et définies et donc c'est à partir de la sortie des étoiles et ici le Roche quand il commente le Talmud il compare, enfin il cite Rachie et puis il rebondit là-dessus pour comparer euh, cette pratique, cette demande du Talmud à la pratique à laquelle il est confronté et il cite toute une série de sources pour avancer de cette façon. Donc, nous avons vu la façon dont Le Roche aborde les choses et là on passe comme on l'a vu tout à l'heure en regardant les différentes sources sur le site Spharia. En matière de halakha, vous voyez, il y a écrit ici, si vous regardez, euh, halakha, tour, donc le tour, la colonne, c'est la même chose que le arba, tourim, euh, passe du côté de la halakha. Pourquoi est-ce que je vous ai mis déjà cette première page Pourquoi est-ce qu'on ouvre directement sur cette page-ci C'est parce que je tiens à, à constater avec vous le fait que les commentaires sont essentiels dans L'importance d'un livre. Un livre est important quand il est commenté. Un livre juif est un livre commenté, pas un livre digéré et prémâché. Donc, évidemment, le tour est un livre important. donc Il a des commentateurs qui l'ont explicité et en particulier un commentateur tout à fait important qu'on retrouvera à une autre occasion. Euh, donc C'est Rabbi Yosef Karo, qu'on connaît pour, la pour sa rédaction postérieurement du Shulchan Aruch, le grand ouvrage de Yosef Caro, ce n'est pas son ouvrage indépendamment écrit euh, « Autosuffisant au Kalushul ce n'est pas ça, bien qu'après ce texte soit devenu euh, important pour euh, la, la construction de la pensée juive, mais le plus, la plus grande œuvre de Rabbi Yosef Caro, c'est le « Bet Yosef, maison de Joseph », qui est le nom dont on nomme le commentaire de Rabbi Yosef Caro sur le livre de son prédécesseur le Baal à Donc, si on regarde euh, ici le tour, voilà, si vous regardez le tour, eh bien, il y a toute une organisation qui est beaucoup plus claire que celle du Talmud. Euh, dans celle du Talmud, vous pouvez avoir seulement euh, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un titre très général. Et ensuite les numéros des pages et pour s'y retrouver c'est très compliqué il y a des index de toutes sortes qui ont été faits mais c'est très compliqué alors que pour à partir du tour enfin on a vu un petit peu hein, dans le Mishneh Torah de Maïmonide aussi mais c'est une question un peu différente donc dans le Harba Turim on voit que c'est très bien organisé donc il y a les quatre grandes colonnes Orach Raim et puis je vous laisse vous-même aller voir sur le site Spharia quels sont les autres ça vous permettra de permettra de vous promener un petit peu dans tous ces sujets, Yoredéa, et etc. Donc je vous laisse voir ça, mais euh, notons ici que l'important c'est euh, que tout est bien classé. Haïm », donc c'est la façon dont on vit, euh, loi à propos de la façon dont on se réveille le matin, loi des tiziotes, loi des défilines, loi des bénédictions du matin, loi de la récitation du schéma Israël. Et donc, c'est un ordre complètement différent qui se met en place à partir de cette grande personnalité dont on peut dire un mot. Donc, Rabbi Yaakov Ben Asher, il est aussi, lui aussi né à Cologne et il est mort aussi à Tolède. Donc, il a fait ce même voyage. Euh, le voyage de son père également. Ici, il y a très peu de choses, mais euh, vous pouvez creuser à travers d'autres ressources. Euh, je le cite souvent d'ailleurs, si vous avez peut-être eu l'occasion de m'entendre, parce qu'il a écrit, voici ici un long commentaire du homage de la Torah écrite du Pentateuch, faisant le relevé des explications littérales. Donc, Il suit aussi cette recherche du pshat, euh, qui a été euh, originée, euh, mise en œuvre par Rashi, et il ajoute à chaque section comme apéritif des guématriotes et des explications de la massora pour stimuler l'esprit du lecteur. Donc, qu'est-ce que c'est que la guématria et qu'est-ce que c'est que toutes les, tous les jeux de mots qui sont faits Eh bien, c'est une petite stimulation de l'esprit, mais pas quelque chose de profond. Et euh, d'ailleurs, ben voilà, ça c'est ce que je dis tout le temps, ça y est aussi, paradoxalement, l'œuvre tout entière ne fut imprimée que deux fois, et ce sont ces hors d'œuvre qui sont devenues populaires. Ça c'est une tendance, euh, à mon avis, dont il faut beaucoup se méfier, c'est que ce qui est marrant, ce qui, dit, ce qui tombe hyper bien, c'est jamais par hasard, oh là là, non, non. Et, euh, il y a tout un engouement, euh, mais c'est pas ici, c'est <rire> Jacob Benacher qui s'amuse à faire des jeux de mots, mais euh, son vrai commentaire, c'est autre chose que les petits jeux de mots qui font pourtant souvent notre émerveillement également. C'était une petite aparté. Qu'est-ce qu'on peut lire du Arbatourine Qu'est-ce que je vous ai préparé bon, ben Je vous ai préparé le tout début parce que je trouve que c'est intéressant de voir. Euh, on, pourrait, on aurait pu voir aussi les lois de, du schéma Israël, mais puisqu'on avait pris le tout début de la Guimara, on va prendre le tout début du Arba Turim, les premières lois. Et donc là, eh ben, on est dans l'ordre. Comment est-ce qu'on se réveille le matin euh, Je ne sais pas s'il est déjà influencé par un autre type de pensée où les jours commencent le matin, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que Yehuda Ben Tema, et il cite les Pirkei Avot, qui est un des traités de la Mishnah, donc il les cite. Mais pour dire autre chose et dans un autre ordre, Yehuda Ben Tema dit soit courageux comme le léopard, et léger comme l'aigle, euh, courant comme le, la gazelle, que le bouc, je sais pas, euh, et fort comme le lion pour faire la volonté de ton père qui est aux cieux, euh, etc. » Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir le courage, de prendre toute son énergie pour se réveiller le matin. Je vous oui. le lis quand même en hébreu. Omer Donc c'est comme ça qu'il ouvre, en citant des textes précédents, tout en se recadrant dans un autre type d'ordre, euh, et d'ordonnancement. On va arrêter le partage et on va peut-être se poser la question ici. Euh, J'ai été frappée au cours de mes études rabbiniques d'apprendre que, en réalité, le Père ne cautionnait pas vraiment l'action du Fils. Mais on ne voit pas toujours les nécessités de la même façon selon les générations. En tout cas, le Père avait pour... Euh, objectif de comparer ce qui se passe dans le Talmud au quotidien et d'en faire un commentaire organisé de la même façon que le Talmud, donc de nourrir la compréhension du Talmud et son adaptation euh, à son époque, alors que son fils avait pour souci de permettre aux gens de se retrouver dans « qu'est-ce qu'on fait quand ?» et de l'étudier d'une façon précise. Euh, L'étude de la Guémara n'a pas du tout disparu après, donc ça n'a pas du tout remis en cause cet amour d'aller chercher les sources directement. Mais encore une fois, on, on voit ici qu'il y a deux approches différentes. Une qui commente et qui rapproche une source des réalités d'aujourd'hui, et une qui réorganise toutes les connaissances d'une façon qui semble plus appropriée, plus accessible. On pourrait se demander aujourd'hui qu'est-ce qui serait utile pour mieux comprendre le Talmud, d'une part, et qu'est-ce qui serait utile pour réorganiser les connaissances d'une façon qui fonctionne avec la perception des Juifs et Juifs d'aujourd'hui. Donc, c'est la petite réflexion qu'on peut lancer. Euh, je suis surtout euh, euh, très heureuse d'avoir partagé avec vous un accès direct aux sources. Je vous souhaite une bonne étude.